Psaume chapitre 1, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 1, nous lisons la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants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 Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. C'est encore l'Ancien Saint-Esprit.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 Oui, donne-moi l'ancien évangile. Il est si beau. Pasteur, donne-moi. Apôtre, donne-moi l'ancien. Oui, donne-moi l'ancien évangile. Il est si beau pour moi. C'est vrai, notre Père Céleste et notre Dieu, de pouvoir nous tenir encore dans ta présence ce soir, c'est vraiment un privilège, une grâce de savoir que tu es le même Seigneur qui a parlé dans les temps anciens, qui continue encore à parler encore aujourd'hui pour pouvoir nous éclairer encore davantage et, et nous montrer réellement aussi la voie que nous devons suivre, mon mon Père Saint. Que ton nom soit béni, nous l'avons chanté. C'est cet ancien évangile que nous voulons, Seigneur. Et toi-même, tu nous as apporté, que tu as prêché, mon bénémoine, mes personne. Oh, que tu sois exalté, que tu as voulu aussi, mon bénémoine, personne, qu'il soit aussi apporté aussi jusqu'aux extrémités de la terre. Tu es vraiment fidèle, mon roi. Et, et nous te remercions parce qu'il ne nous a pas laissé fait un père mais tu as vraiment pourvu, mon bénémoine, mais pour que cela puisse aussi nous atteindre, mon roi. Tu es vraiment Dieu. Que tu sois donc béni exalté et aimé de tout le cœur, mon roi, pour ta fidélité, pour ta grandeur, Seigneur, pour ta sagesse incomparable, mon roi. Sois donc béni encore aujourd'hui, Père, pour chaque frère et chaque sœur rassemblés en cet endroit et, et pour ton peuple une perfection aussi en connexion encore aujourd'hui à différents endroits. Qu'il soit donc béni, Père. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour l'histoire des cantiques, mon Père. Merci aussi pour les psaumes. Merci aussi pour l'adoration. Merci pour le cœur que tu as disposé, préparé encore aujourd'hui, Père Saint, pour que nous puissions nous tenir en cet endroit. Sois donc béni, exalté. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Oui, c'est vraiment cela que nous désirons, que le Seigneur, notre Dieu, nous aide à ce que nous puissions aussi avoir cette grâce que ceux qui nous ont précédés. On peut trouver aussi à, à ses yeux ce qu'ils pouvaient aussi l'entendre, comme il disait donc à ses disciples, « Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient ce que vous voyez et vos oreilles parce qu'ils entendent effectivement aussi ce que vous entendez, car plusieurs de ces ont désiré voir et entendre ce que vous entendez et n'ont pas pu avoir cette occasion-là. » Mais à vous donc, le Seigneur, vous a donc donné de connaître les mystères du royaume des cieux. C'est un privilège, une grâce extraordinaire d'être assis au pied du maître et d'apprendre effectivement de lui. Il est, comme nous l'avons dit dans les Saintes Écritures, ce que les Saintes Écritures ont dit que nous avons eu à pouvoir lire, il est vraiment fidèle. Et les Saintes Écritures nous montrent qu'il reste fidèle à, à sa parole, malgré donc notre infidélité. C'est pour ça que nous, nous le remercions, parce que sur cette base, nous reconnaissons de tout notre cœur que s'il est fidèle à sa parole, effectivement à ses promesses, c'est qu'il est certain que sa parole, il va donc l'accomplir. Nous nous rejussons de cela, c'est pour ça que nous lui disons gloire à toi parce que tu nous as donné réellement quelque chose de solide sur lequel effectivement nous nous, nous appuyons. C'est pour ça que l'apôtre Pierre disait que nous tenons pour d'autant plus certaines. La parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lumière qui brille effectivement dans un lieu obscur. Nous sommes heureux de pouvoir réellement aussi être comme la, la parole de Dieu le fait savoir, puisque eux aussi, ils l'étaient effectivement. C'est pour ça qu'ils pouvaient avoir aussi cette assurance. effectivement. Il, dit, il, dit, il a dit, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues. Que nous avons fait connaître l'avènement, c'est dans deux pierres, hein. je vais lire avec vous hein, de, des pierres au, au chapitre 1, je pense, deux pierres au chapitre 1, et, et c'est ce qu'il nous dit aussi, cet homme ici, si nous montrons que c'est cela, oui, c'est deux pierres au chapitre 1, et, et c'est cela qui nous fait savoir, voilà, <coughs> voilà, c'est ça, oui, c'est cela, oui. <coughs> Verset euh, 16, 2 Pierre chapitre 1, verset 16, il dit « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est la chose effectivement à laquelle nous, nous sommes dans l'attente, ce qu'on appelle dans immigrants dans dans dans dans dans l'attente et, et, et aussi avec beaucoup de reconnaissance à l'endroit de de notre dieu et c'est ça de tout notre cœur l'avènement de notre seigneur regardez comment cet homme de Dieu lui qui a marché avec le Seigneur il nous parle de choses qui sont en rapport avec cela mais avec une, une fermeté une à certitude effectivement dans ce qui, dans ses déclarations pour que nous comprenions que ce ne sont pas des mythes ou des choses effectivement que les hommes ont eu à pouvoir inventer ceux à, quel, ce à quel, effectivement nous sommes appelés à, à ce que nous nous attachons aujourd'hui mais c'est la certitude des choses qui sont donc vraies effectivement parce que c'est cette raison-là qu'il qu nous déclare effectivement aussi pour pouvoir nous montrer que nous ne sommes pas attachés à des choses qui sont fluctuantes, ainsi de suite. Il dit, mais ce sont des choses, et bien, dans, dans un pied nous revenons dans deux pieds nous revenons dans deux pieds dans, dans un Jean, un donc pour que nous puissions voir la certitude dans laquelle il se trouve effectivement dans les choses. Et, et chapitre 1, euh, premier pied de des de, de, de jambes, donc euh, je crois que je ne vais pas vous dire la page vous n'avez pas la même, même Bible que la mienne, effectivement, Et après, après donc deux pierres, donc vous tournez quelques pages, vous êtes dans un jambes. Le chapitre 1, le verset 1, il dit, donc, ce qui était donc, dès les commencements, ce que nous avons entendu, donc, ce qui avait été déclaré. Et puis, il dit ce qui a été à déclaré, donc, ce que nous avons entendu, il dit, ce que nous avons vu de nos yeux. Dieu veille toujours sur ces déclarations avec précision que Dieu te bénisse. Donc, nous montrons qu'effectivement, c'est pour ça que, dans le livre de Luc, effectivement, quand nous lisions, dans Luc chapitre 1, il dit, il dit, mais, ceux qui étaient, ceux qui étaient donc des témoins oculaires, oculaires donc, il dit que, ceux-là qui ont été là, qui ont eu à pouvoir voir les choses, effectivement, ils nous rapportent les choses pour que nous soyons certains. Donc, il dit, mais, ce que nous avons entendu, et ce que nos yeux ont vu, donc, nous sommes des témoins, et puis, il continue en disant aussi, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, quelle certitude, concernant la parole de vie. Et la vie a été donc manifestée et nous l'avons vue. Il y rend notre témoignage et nous annonçons aussi la vie éternelle qui était donc auprès du Père et qui nous a été donc manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, voilà un témoin fidèle. Que quelqu'un sur qui on peut, quand on l'écoute, on dit on a l'assurance. Qu'effectivement, ce n'est pas quelqu'un qui a entendu une histoire qui a été rapportée par l'un et puis par l'autre. Parce que vous savez, quand quelqu'un a raconté une histoire, quand ça arrive chez Joseph, Joseph, quand il va raconter, c'est un peu transformé. On va quoi ajouter un peu. Et à la fin, ce n'est plus l'histoire en question. Ce n'est plus ce qui a été dit, mais à la fin, on a simplement la chose ajoutée ou interprétée. Donc on n'a pas la réalité. Mais là, il dit j'étais présent. J'ai entendu. Et puis j'ai vu, donc j'étais présent, donc je suis le témoin, il dit, mais, il dit, mais ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous aussi, vous, soyons, vous soyez effectivement en communion avec nous. Donc effectivement, il dit que ce sont des choses qui sont vraies. C'est pour ça que dans 2 Pierre au chapitre 1, verset 16, il nous dit « Ce n'est pas en effet, en suivant, des fables habilement conçues. Parce que les fables, les gens savent bien les inventer. Comme vous connaissez la mythologie avec les Jupiters, avec tous ces, tous ces, c'est tous tout ça des, des dieux grecs et, et aussi romains. Ainsi, parce que c'est les Grecs qui sont venus de Romains. Ainsi, donc c'est la divinité, hein, mythologie. Donc toutes ces choses là ont été inventées pour que, pour quelle raison Parce que les gens, les êtres humains ont besoin, peu importe ce qui peut être cet homme-là. Dans son intérieur, il a besoin de pouvoir adorer. Voilà pourquoi dans l'ancien temps, on a inventé des Jupiter, On a inventé tous ces dieux, effectivement, ainsi de, effectivement, pour que les gens puissent arriver à pouvoir exprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Or, la soif d'adorer ne vient pas de l'homme, mais devient de Dieu qui a crié donc l'homme. Parce que Dieu nous a créé pour que nous puissions... Voilà Donc quand on adore Dieu... Et c'est pour cela que nous sommes vivants, alors, la communion est établie, alors, avec Dieu. Alors, c'est comme ça qu'il dit que et vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. N'est-ce pas vrai Alors, il dit, voici donc ce que Dieu veut, c'est que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit, donc en vérité. Il dit non, c'est en effet... Ce n'est pas en effet en suivant des fables, de Pierre, c est, c est. ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez très bien, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Vous vous souvenez, lorsqu'ils étaient sur la montagne, il les rappelle d'ailleurs ici. Et il rappelle ici, qu'elle a reçu de Dieu le Père en et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est et mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Vous vous souvenez? Lorsque le Seigneur prit Jean, Jacques, effectivement, sont montés sur la montagne. Vous vous souvenez que Dieu vous bénisse? Et là, sur la montagne, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a vu qu'il était transfiguré. Ses vêtements devenaient comme blanc comme de foulons, donc tellement si blanc, si clair. Et alors là, ils étaient là en train de pouvoir admirer sur la montagne. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils voient Ils voient Moïse. Et Élie qui est leur apparut, effectivement, qui était là sur la montagne, effectivement. Ce qui est merveilleux avec notre Seigneur, c'est la certitude et la précision pour que le croyant soit sûr et certain de ce que le Seigneur Dieu lui a et il m'a fait savoir. Il a dit à Marthe effectivement que quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est écrit hein, dans Jean au chapitre 2. Alors, lorsqu'on lui avait posé la question dans le livre de Matthieu, par ceux-là, je pense que c'était notre groupe effectivement, qui ne croyait pas, je crois que c'était celui-ci Emmanuel, qui ne croyait pas à la résurrection. Ils ont posé la question, vous avez oublié, ils ont posé la question, ils ont dit, euh, avec les questions qu'on lui posait, non, pour pas parce qu'il croyait, on lui sait pas pour, pour démontrer que ce qu'il prêchait, n'était pas conforme. On lui a dit parce que, ils lui ont dit, mais, Rabbi, nous avons une question. Dans les scènes écritures il est bien écrit, que quand un homme dépose une femme, et que, il meurt, que il n'a pas laissé de postérité son frère. Hmm? Je vais. Son frère est censé pouvoir l'apprendre pour maintenant arriver la postérité, effectivement, de celui qui est parti. Vous vous souvenez oui. alors, alors, il lui dit, bon, voilà, il s'est passé ceci. Le premier a épousé la femme, et puis, et, et, et puis il est mort, sans avoir laissé d'enfants. Puis son frère l'apprend aussi, la femme. Et puis, les frères vient, mais le frère aussi, il meurt. Et puis après, il y a encore le frère, ça veut sept l'ont eu comme femme. Maintenant, on te pose la question, Rabbi, parce que tu n'as pas à à la résurrection, parce qu'il en a eu sept, de qui sera-t-elle la femme? Non, ça, c'était pour, pour dire, on va te coincer. On va te coincer ici parce que top. Mais ce qu'ils avaient oublié c'est qu'il avait les, les Jésus c'est lui qui avait donné la parole à Moïse il tenait là et puis voilà oh la réponse qu'il a donnée il m'a dit mais vous lisez les Écritures mais vous n'en comprenez pas et effectivement aussi la portée de ces Écritures parce que à la résurrection il n'y aura pas de hommes il n'y aura pas de femmes ils seront tous fils de Dieu ils seront comme des anges. Amen. Et puis, il dit, mais vous lisez, vous n'avez jamais lu dans les Saintes Écritures que Le Seigneur a dit, quand on a posé la question, c'est s'est dit, mais je suis les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Vous avez entendu cela Amen. Vous vous souvenez encore Amen. Le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Vous connaissez cela, non Amen. Pourquoi il dit d'Abraham Parce qu'il avait dit à Abraham, je fais une alliance avec Amen. toi, Amen. Amen. en sorte que je sois ton dieu. Et aussi le Dieu de ta postérité après toi. Genèse 17. Isaac et la postérité. Oui. Et Jacob et la postérité. Ah, Abraham, Isaac et Jacob. C'est merveilleux, non? Bien sûr que oui, parce qu'il dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Alors, le Seigneur est dit, vous dites, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Dieu est un Dieu de vivant. Et non pas de mort. Ça veut dire qu'Abraham est vivant. Amen. Isaac est vivant. Jacob est vivant. Amen. Alléluia. C'était des croyants. Amen. Maintenant, il l'a prouvé aussi sous la montagne. Élie et Moïse. Amen. Et oui, monsieur, c'est la marque, chapitre 9. On n'a pas le temps parce que je ne vais pas vous retenir longtemps. C'est écrit, qu'est-ce qu qui s'est écrit, effectivement, là quand Pierre et les États-Unis, ils ont vu Élie et Moïse leur apparaître. Ce n'était pas comme ça les statues. Non, monsieur. Ils ont vu que le maître, le Seigneur Jésus-Christ, sur la montagne, Élie et Moïse étaient là. Qu'est-ce qu'ils faisaient Ils parlaient avec lui. Amen. Donc ce n'était pas des fantômes, c'était des êtres vivants. Oui. Ils parlaient avec lui de quoi De ce qui va se passer demain à Jérusalem. Ah oui, c'est dans la Bible, mon frère et ma soeur. Vous savez, c'est parce que vous ne prêtez pas attention. Nous servons un Dieu vraiment vivant, mon frère. Il et, et n'y a aucun être, aucun esprit qui soit comparable. Il donne la vie là où il n'y a pas de vie. <rires> Vous savez, la Bible dit, dit dit comme Abraham pouvait dire dans les scènes écritures en disant, espérant contre toute espérance. J'ai dit à mon frère Marcel qui m'avait appelé, j'ai dit, j'aime Abraham. Un homme, il dit, il a espéré contre toute espérance. Il que, « Si vous n'avez pas la foi, comment pouvez-vous espérer contre toute espérance ?» Parce que l'homme, il est limité quand il sait que ça, ça, avec ça, effectivement, donc c'est sûr parce que ça, c'est parce que je vois cela, donc je peux encore espérer. Mais là, on dit qu'il n'y avait rien qui pouvait être sur quoi une espérance ou quelque chose. Donc, contre toute espérance, il n'y a rien du tout. j'aime bien quand il dit, mais, mais ayant une pleine conviction <rire> que ce que ce Dieu promet, qu'il est aussi capable de pouvoir l'accomplir, car il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est par la parole de Dieu que le ciel existait. Dieu a créé toute chose par La parole. donc tout ce que Dieu peut vouloir, il peut l'amener à l'existence. C'est pour ça que l'ange Gabriel a dit à Marie lorsque Marie dit mais comment cela se fera-t-il? Il lui dit en tout cas il n'y a rien qui soit impossible à Dieu, n'est-ce pas? Amen. Elisabeth, ta parente qui n'avait pas d'espérance, pas de possibilité. Vous savez, Dieu, notre Seigneur, pense pour nous au-delà même de ce que nous pouvons arriver à pouvoir penser. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Et, et les témoignages grandioses qui nous préoccupent, ce qui nous aimons, que moi j'aime beaucoup aussi, c'est Adam. Adam. Adam, je l'aime beaucoup aussi. Adam, il était tellement préoccupé par ce que son père voulait, c'est-à-dire Dieu, qu'il ne pensait pas à autre chose, effectivement, vous savez, ce n'était pas son, son bien-être personnel qu'il s'occupait, à pouvoir chercher, mais il cherchait toujours à faire ce que Dieu voulait. Mais dans, même dans son subconscient, dans la mémoire, ou dans le fin fond, vraiment la cacher, il n'avait jamais eu à pouvoir avoir la pensée d'une femme parce que la femme n'avait jamais existé mais comment voulez-vous qu'il pense à la femme puisqu'il n'avait jamais existé Alléluia Amen. Dieu est bon monsieur Amen. donc même ce que toi tu ne penses pas là Amen. mais qui est bon pour toi là comment ne pas les louer Amen. Comment ne pas les louer? Et comment ne pas te louer? Et Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois. Oh oui, monsieur, ce sont vraiment tes frères. Ce sont vraiment tes soeurs. Avant bon, je n'en avais pas! Je ne les connaissais même pas. Mais quand je regarde maintenant autour de moi. Alléluia. Oh, nous aimons ça, mon frère. C'est pour ça que nous chantons, nous sautons, quand nous disons, Dieu va faire encore. Alléluia. Il va faire encore. Nous disons alléluia, parce qu'il le fait encore. Ah, frère et sœur. C'est merveilleux de voir comment les Seigneurs, notre Dieu. Alors, voilà que quand ils étaient donc sur cette montagne, l'expérience était tellement si puissante. Et ils pouvaient dire mon sauveur béni, nous vivons un événement tout à fait hors de ce qu'on appelle le commun des le communs, le commun, ce que nous avons entendu. Parce que, il y a longtemps, Élie, Moïse, mais là, on le voit. Qu'on voit une image comme ça, des comme fils, non, ils sont dans la réalité en train de parler avec le maître. Les conversations étaient très nous sommes là sur la montagne. C'est pour ça que, hors oh, de lui, effectivement, avec tellement touché. Il y a un bien qui dit Mais la ah, Seigneur, il est bon de rester ici, plus aller en bas. Là en bas, on va trouver encore des problèmes. Avec ici, nous sommes bien, nous sommes déjà presque au ciel. Nous laissons trois tentes ici, on y reste. Une tente pour toi, une tente pour Moïse, une tente pour Élie. Ce n'était pas l'imagination, parce qu'ils étaient là. Mm -hmm. Vous savez, nous limitons toujours Dieu. Vous ne pouvez pas limiter celui qui est illimit illimit ill illimitable, c'est-à-dire qu'il est éternel. Là. Vous vous souvenez que pour que les temps soient les temps, c'est lui qui a créé les temps. En dehors de lui, il n'y a pas de temps. Est-ce que vous avez compris Puisqu'il est l'éternel. Vous ah savez, j'ai même, même au milieu de la nuit, je continuais toujours à 2h du matin, je continue toujours à prêcher la parole. Pour ceux qui sont à l'étranger, tellement si loin. Ah oui, c'est vrai, 2h, heures, 3h heures du matin, vous dormez, moi je suis occupé à pouvoir... Et, et c'est une grâce. Vous savez, un jeune homme, dans les pays lointains, j'ai demandé, mais chez vous, il est quelle heure là-bas Il dit, chez nous, il est 21h. dit, chez nous, il est 2h30 du matin h 43 du matin. Alors, son problème, c'est que, il dit, moi, Dieu, en tout cas, on m'a parlé des choses de, de, de, de, de Dieu, moi, je ne comprends pas en Dieu, d'ailleurs, je pense que Dieu, il a fait ceci, il, il, il n'est pas bon, ceci, cela. Alors, moi, je lui dis, mais, parce que, il, il, il, il, il, il était dans cet état où, ceci, ça, ne lui disait rien, et puis, quand il s'agit des de choses de Dieu, ça, il disait absolument rien. Alors, je lui dis, bon, Maintenant, à moi, je dis, mais presque tout ça, ça ne te dit rien. Pourquoi tu es intéressé moi Est-ce que, est que vous comprenez Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Les enfants de Dieu, Dieu les connaît. Le diable veut les enfermer, effectivement, dans le doute, dans ceci et de cela. C'est terminé. Dieu va le mettre en contact avec sa parole. Pour qu'il puisse devenir aussi comme Dieu le veut. Et alors, il me dit, moi non, moi quand tu m'a dit que je ne pense pas qu'il est bon et ceci et cela, je pas mais alors, tu veux que nous puissions parler, que je puisse parler avec toi de la Bible euh, Il me dit, oui. Alors j'ai dit, ok, j'ai dit, je dis, je suis très heureux de pouvoir t'avoir hein, pour que nous puissions parler avec toi. Dieu, oui, parce que moi, je ne crois rien, je ne crois pas à Dieu, je ne crois pas que Dieu est bon, parce que ceci, si, il, il y a le numériste qu'il avait animé, effectivement. Je lui dit, ok. J'ai dit bon parce que tu... tu on t'a donné mes coordonnées dans ton pays pour que tu puisses entrer en contact avec moi. Maintenant, je dis, on va essayer de commencer quand même. Tu es d'accord qu'on commence un peu, que je parle aussi avec toi Alors dis-moi d'abord ce que tu penses de Dieu. Je dis, ok. Alors il oh Dieu, c'est comme ça. Je dis, ok. Maintenant, je, je dis, tu veux qu'on prenne quand même du moment pour que nous puissions étudier les choses de Dieu. Il dit, oui, je suis d'accord. Alors on a commencé. Alors j'ai lui simplement amené quand même dans les choses qui concerne Dieu, pour lui montrer d'abord en fait, comme tout le monde a tendance à pouvoir penser en disant, si c'est Dieu qui a créé le mal, et le mal vient de Dieu, parce que... Alors j'ai dit, bon, alors j'ai dit, je te comprends, bien sûr, c'est le mal dit, parce que je ne veux pas croire. Et, et ben, j'ai dit, ok, donc pour toi, Dieu, ben, c'est le mal, donc il a créé le mal. Et j'ai dit, alors, d'abord, tu dois d'abord savoir d'où vient le mal est-ce que vous comprenez D'où vient le mal. <rire> j'ai dit, si tu ne sais pas d'où vient le mal, je vais donc t'expliquer d'où vient le mal. Alors, j'ai pris le temps de pouvoir lui montrer, effectivement, j'ai dit, l'auteur du mal dont tu parles maintenant n'a jamais été Dieu. Parce que quand Dieu a créé, je cours. Hein, puis je vais revenir vite ici, quand Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé est toujours Toujours bon. Il y a une référence. Je dis que tu dois toujours avoir ce que il faut qu'il y ait quelque chose sur lequel tu dois te dire que si je dois connaître quand même la vérité sur quoi que ce soit, il y a une référence. Tu dois avoir cette référence. Alors je dis mais Dieu a créé toute chose bien. Dans les cieux, il a créé les anges. Et quand il a créé les anges, effectivement, il a créé aussi cet archange, qu'on appelle effectivement, que vous connaissez tous en réalité, aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé Toute la bonté de Dieu, il a manifesté. En tout cas, Dieu est bon. Parce qu'il lui, lui avait donné, même à sa création, il était vraiment un ange tout à fait différent des autres. La sagesse, qu'on appelle tout ça, la beauté. Et tout ça, tout ça, tout ça, Dieu lui a donné. Alors quelqu'un qui te fait du bien comme ça, est-ce qu'il peut avoir l'origine du mal en soi Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'il te fasse du bien comme ça, qu'il te donne de la sagesse, qu'il te fasse tout ce que tu peux arriver à pouvoir voir. Il le fait. Et puis après, il devient mauvais à ton endroit. Non, pas du tout. J'ai dit, dit, écoute, le problème n'est pas venu de Dieu. Mais c'est parce que il dit ça, c'est aussi ce qui devient dans les communes mortelles aussi. Quand Dieu lui a donné cela, c'était aussi grand par rapport aux autres anges qu'il était, il s'est vu maintenant beaucoup plus important. À penser d'être beaucoup plus important, ne pas venir de Dieu. C'est venu de lui. Est-ce que vous saisissez, comme toi un homme, Dieu t'a donné aussi les libres arbitres de pouvoir arriver à pouvoir faire ton choix. N'oubliez pas ce que je ce que vous entendez, parce que le libre-habit ne pourra jamais vous quitter. C'est de vous. Et c'est de vous, parce que chaque fois que, même si Dieu doit faire quelque chose, il faut que vous, vous puissiez arriver à pouvoir accepter que la chose puisse se faire. Ne pensez pas que ça va se faire comme ça, vous vous êtes automatiquement, même si vous n'avez pas un consentement, et puis on le fait. Non, messieurs parce que Dieu vous a... Mais c'est vrai, frère. Dieu... Parce que c'est pour ça que... Ne, ne pensez pas toujours, Alléluia, je vais aller au ciel comme ça. Jamais. Non, mon frère. Tu as quelque chose à faire. Pour que tu puisses aussi prendre part. Prendre part à cela. Parce que si tu restes comme ça, Dieu l'a fait, tu ne prends pas part. dit bon, ça va se faire automatiquement. C'est comme tu pries, effectivement. Seigneur, je, je, je pars de loin aussi. Seigneur, aide-moi, j'ai besoin d'une aide, effectivement, pour que je puisse arriver à pouvoir atteindre la maison. Je, moi, je, je suis vraiment là, je n'ai même pas marché. Je, je donne un exemple. Et puis, tu as prié comme ça, tu vois une voiture qui s'arrête. Bonjour, monsieur, ou bonjour, mademoiselle. Et euh, vous allez où On dit bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Mais tu viens de prier Dieu. Tu as demandé, Seigneur, aide-moi à pouvoir. C'est un exemple que je donne, À hein? pouvoir avoir un moyen d'arriver chez moi à la maison. Pourquoi tu ne réponds pas au Parce que la première pensée, tu dis, parce que je suis une fille, il est intéressé à mon corps. Est-ce que quand même tout le monde va quand même s'intéresser toujours à ton corps Parce que c'est toujours ça la phobie que l'on. Le... Bah, bon. Non, c'est un exemple, peut-être que j'ai un peu un exemple. En fait, nous prions, nous voulons seulement que Dieu fasse la chose selon nous notre... Oh, j'attends la volonté de Dieu. Mais elle est là devant toi. Oh, frère, jusqu'à ce que Dieu me montre sa volonté. Mais il te montre la volonté. Il est juste ici, dit seulement, jusqu'à ce que Dieu montre ma volonté. Là, on comprendrait, puisqu'il a la volonté de Dieu juste devant toi. Pardon, revenons. Ah ben, finalement, il m'a dit, Alléluia, dit, je veux qu'on prie pour moi. Donc la personne dont je parlais, maintenant il est disposé de pouvoir écouter la parole de Dieu, entendre la parole de Dieu. Bref, c'est ça, en fait. C'est pour ça que tous les soirs, le matin, vers 2h du matin, pour qu'ensemble nous puissions entrer dans les scènes écritures. Après avoir terminé, moi j'ai dors. Je lui dit, mais maintenant je dois aussi me reposer. Mais je suis heureux parce que au moins une âme vient au Seigneur. L'ennemi avait corrompu ses pensées tout ça. Il a maintenant compris que Dieu n'est pas comme il pensait, que Dieu est ce que la sainte inquiétude nous montre. Ah « Alors nous revenons vite. Dans... » Alors ah Ils ont vu effectivement ça. Dans Pierre, je tout terminons cela. Nous terminons Il dit faisons donc trois tentes ici, effectivement. Là, c'est à ce moment-là, effectivement, pendant qu'il voyait, parce que vous savez toujours, c'est important que Dieu ne fait rien pour rien. Quand il a fait sortir Élie, il a fait sortir Moïse, parce que c'était de prophètes de renom aussi puissants dans les saintes écritures, dans la foi des enfants d'Israël. Moïse, tous les juifs se réfèrent à Moïse. Et alors pour Élie, c'est un personnage extraordinairement particulier parce qu'on ne connaît pas son origine. Mais on sait qu'il a eu un impact assez puissant dans l'Ancien Testament quand le peuple d'Israël était un pied ici avec les balles, un pied ici avec Dieu, effectivement, il était le seul Amen. qui est resté aussi fermement dans la parole de Dieu. Les Akab n'en voulaient pas parce qu'ils aimaient la parole de Dieu. C'est ainsi qu'un jour comme ça, Dieu lui dit « Mais va te présenter chez Akab. » Il s'est présenté à Akab. Un roi 18, je pense, comme si. Et eh bien, voilà. Il a dit « Rassemble-moi, tout Israël, venez là-bas. » Il dit « Mais bon, maintenant, parce que vous avez 400 prophètes de balles, plus les autres 400 aussi d'Astar. Ça faisait 800 prophètes. Il me dit, mais je suis resté le seul prophète de Dieu. Vous vous souvenez Le seul. Tous avaient tendance à pouvoir aller dans la direction que tout le monde allait. Mais lui, il est resté en dehors. Je suis resté le seul. Il dit, maintenant, il pose la question. Jusqu'à quand Vous ne vous rendez pas compte, frères et sœurs, 800 prophètes. Et le peuple tout entier, comme la Belgique, est avec eux. Tous les gouvernements avec eux. Et toi, tu es un seul. Tu te tiens là. Ils ont des... Oui, ils ont s'accrochent à l'air Dieu, effectivement. Toi, tu dis, moi, c'est l'éternel. Moi, c'est la Bible. Et ils n'aiment pas la Bible. Et ils ont besoin de pouvoir avoir des choses qui sont un peu comme le mouvement, euh, vous savez, moderne. Je ne sais pas si j'avais tu sais avec qui j'étais en train de pouvoir parler peut-être au téléphone, effectivement, qui me disait, ah oui, quand j'ai mis. Et il me disait, oui, ah, il faut quand même que tu puisses quand même te moderniser. je dit, oh, la Bible ne se modernise jamais. Parce que la Bible est toujours la parole de Dieu et ne change pas. Le moderne va passer. Mais la Bible reste toujours parfaite. Donc la parole de Dieu ne change jamais, parce que les hommes, les hommes veulent qu'on s'adapte en fait au, au, au monde effectivement avec tous les, les shows, les spectacles effectivement. Mais c'est l'humain, c'est normal. L'humain doit s'évoluer comme il s'est dit. Mais nous, nous, la parole de Dieu reste la parole de Dieu, parce que tout ce qu'il y a du futur est dans la parole. Vous avez compris? C'est dans la parole de Dieu, en fait, évidemment. Ce qui va se passer, ce qui va se faire demain. Est-ce que vous me suivez J'aimerais que vous compreniez. Ce qui va se faire demain, comme peut-être bon, découverte ou évolution, etc. Frères et sœurs, savez-vous que c'est le Seigneur qui permet que quelque chose se passe demain Amen. Donc, avec, écoutez bien maintenant, avec la parole de Dieu, oh pardon, donc, avec la parole de Dieu avec moi, hein? je suis toujours à la page. Aujourd'hui, je suis à la page. Amen. Demain, je serai à la page. Amen. Le lendemain, je serai à la page. Donc, même dans le futur, Amen. je suis toujours à la page. Est-ce que vous suivez <rire> C'est pour que nous comprenions la valeur que nous avons, en fait, dans les choses qui concernent Dieu. <rire> Bien sûr que oui. Enfin, bref, parce que l'État est toujours très court avec moi. Alors, voilà qu'il leur pose la question. Il dit mais, mais, Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Alors, il dit, si Baal est votre Dieu, allez à Baal. Si l'Éternel, le Dieu d'Israël, est vraiment votre Dieu, allez à Dieu. Il ne faut pas un pied avec là, un pied ici. C'est-à-dire qu'un pied, quand je suis dans le monde, je bouge dans le monde. Je viens dans la parole de Dieu. Je... Non Non, non, non, non, non. Il faut savoir où tu es. Non, on ne peut pas voir. Et le monde ici, et Dieu ici. Non, ça, ça, ça va être difficile. Il faut que vous sachiez faire un choix. C'est pour ça que Dieu aime toujours l'homme qui est libre. Fais ton choix. Alors, à ce moment-là, tu choisis. Allez, mais, donc, faites votre choix. Alors, continuez dans votre choix. Quand il a parlé comme ça, le peuple restait silencieux. Parce que la question, il ne l'avait jamais entendue auparavant. avant. Choisissez. Si c'est Baal, choisissez. Si c'est l'éternel, choisissez. Et le regardez parce que il faut dire, mais comment pour choisir, il faut voir la différence des choses. C'est vrai, non On ne peut pas choisir s'il n'y a pas de différence, parce que si les choses sont pareilles. Si les choses sont pareilles, il faut pas faire un choix, puisqu'ils sont tous pareils. Je les prends tous les deux. C'est vrai, quand même, non Je ne vais pas faire le choix, je les prends directement. Mais quand il y a une différence entre les choses, là, je peux faire le choix. C'est pour ça qu'il dit prenez alors des taureaux, L'un pour vous, l'autre pour moi. Mais comme vous êtes tellement nombreux, alors coupez-le sans mettre le feu. Invoquez votre Dieu. Comme vous êtes tellement si nombreux, et le peuple est avec vous, invoquez votre Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu. Alors celui-là sera le véritable Dieu. Vous vous souvenez C'est pour ça que ils ont commencé à dire, oui, alors allez dire, ah, maintenant c'est bien, maintenant, maintenant, nous, on va maintenant le faire pour aussi que nous vous montrions que notre Dieu, le bal, il est aussi Dieu. Alors ils ont pris des tons. Ils ont coupé, ils ont mis là. Ils ont commencé à invoquer depuis le matin. Jusqu'à midi, pas de voix. Vous connaissez cela, non Amen. Et puis, il attendait, oh, balé, balé, répond, oh, balé, oh, balé, balé, réponde. Et puis, il se lève, lui, et, et lit. Lui le seul. Ils étaient plus de 400 prophètes avec tout le royaume avec eux. Puis les seuls là qui se lèvent, lui se dit. <rire> il dit, il faut crier fort. Peut-être qu'il dort quelque part. Parce que quand vous allez crier très fort, pour être nombreux, il va entendre, il va se réveiller. Et puis il va venir. Il crié, peut-être qu'il est parti en voyage, cet homme était spécial. Il est parti en voyage. Il va entendre et puis il va revenir. Il était là, il dit, crier et puis, quand ils crient, même il prophétisent, ils se sont lacérés les ventres, les pieds, tout ça. le vient, tu es endormi, réveille-toi. Ils ont tout fait. Il a laissé beaucoup de temps pour le faire. C'est pour que quand on est avec Dieu, c'est que nous sommes. Et voilà que vers le soir, il, il n'a pas entendu. Et Il n'a pas répondu, il n'y a pas eu de feu. Il dit, bon, maintenant, mon tour maintenant. Il dit au peuple, venez, rassemblez-vous ici. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a restauré l'hôtel. Oui. Mon frère et ma soeur, pour que Dieu agisse avec nous, on doit faire les choses selon les saintes. Voilà. L'hôtel ayant été rétabli. Je crois qu'il le regardait et dit, hum, « qu'est-ce qu'on voir avec tout ça ?» Il ne s'est rendu pas compte. Ils étaient un peuple sans révélation, sans parole de Dieu. Comment voulez-vous que Dieu réponde Voilà, que l'hôtel ayant été rétabli. Il dit, Mais d'abord, Maintenant, mettez, il a coupé, il dit, mais, de l'eau, Versets de l'eau. Puis il dit, mais Seigneur, qu'ils sachent que toutes ces choses, je les ai faites selon ta parole. Et que ce n'est pas moi, mais que c'est toi qui ramènes leur cœur à toi. Réponds-moi. Le feu est descendu. Amen. Le feu est descendu a consumé l'holocauste. On a vu la différence. Pourquoi le peuple a été ramené Donc, Élie et Moïse, c'était des, des prophètes dont on avait une confiance ferme. Vous savez qu'Élie devait revenir. Vous savez, non? C'est pour ça qu'il sera à Paris. Et maintenant, regardez très bien. Puisqu'il c'était de prophètes sur lesquels Israël s'est reposé, Moïse a dit, Moïse a dit, Élie, effectivement, maintenant, là, quand ils sont à Paris, ils parlent avec le Seigneur. Maintenant, Pierre a dit, on fait trois tentes. Quand il s'est préparé pour faire trois tentes, effectivement, tout d'un coup, il y a une nuée qu'il découvrit. De la nuée, ils entendent une voix qui sort en disant Celui-ci est et mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Écoutez. Quand ils ont ouvert les yeux pour regarder, il n'y avait ni Élie, ni Moïse, mais le Seul. Ça veut dire, on ne peut pas dire qu'Élie a dit, ou Moïse a dit, dites que le Seigneur Jésus a dit. Donc ce qu'il dit, c'est la chose qu'il faut prendre en considération. Donc ils ont compris. C'est pour ça qu'il a dit, lorsque nous étions sur la Sainte Montagne, nous avons expérimenté. Donc les choses que nous vous apportons, en fait, ce ne sont pas des fables à pillement. Parce que nous sommes témoins de ces choses, nous l'avons vu, nous l'avons entendu et nous l'avons vu. Donc l'évangile, la parole de Dieu qui nous est donc apportée, comme dans les scènes d'Écriture, il dit que et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Parce qu'il dit, mais ce n'était pas une invention des hommes, effectivement, non. C'est ce que Dieu lui-même a eu à pouvoir, réellement aussi, nous accorder la grâce de pouvoir prendre part, de voir que c'est Dieu veille, effectivement, sur sa parole. Et comme il le veille, effectivement, il a aussi accompli. Nous vous annonçons, effectivement, que Dieu est vrai. Et que si nous restons positionnés simplement sur ce que Dieu a dit, peu importe les temps et les moments, mais Dieu va certainement accomplir sa parole. C'est ce que la parole de Dieu nous recommande. La foi dans les saintes écritures. Mais pas dans n'importe quelle écriture, mais dans ce que le Seigneur a déclaré. Puisqu'il a déclaré, alors nous savons que Dieu va veiller sur cela. Puisse le Seigneur vous accorder la grâce. De réaliser d'abord que nous ne courons pas après des fables. Nous ne sommes pas des catholiques. Nous ne sommes pas des protestants, nous ne sommes pas des presbytériens, parce que les catholiques ont leur doctrine, les presbytériens ont leur doctrine, les méthodistes ont aussi leur doctrine, qui n'est pas une doctrine de Dieu. Mais nous, nous avons la grâce de pouvoir réellement aussi nous positionner sur la parole de Dieu. Pourquoi nous disons cela Parce que notre foi est basée sur ce que les apôtres. Oui pourquoi je termine par là Parce que nous l'avons entendu. Ils ont été des témoins oculaires. Ils ont vu et ils ont entendu. C'est pour ça que je termine par cette écriture ici, que nous avons lu, Luc au chapitre 1, puis nous allons le lever pour prier ensemble. J'éveille toujours sur les temps pour que nous ne puissions pas être très, très en retard. Ils disent ici, verset, Luc 1, verset 1 et lui. Plusieurs donc ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont donc accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès les commencements et sont devenus des ministres de la parole. Des témoins oculaires dès les commencements et sont devenus des ministres de la parole. Voilà des hommes sur qui effectivement nous pouvons avoir confiance. C'est ainsi que j'ai confiance quand Pierre s'est mis debout. Je n'ai pas confiance au pape. Je n'ai pas confiance à un prédicateur. Non. Parce que ces prédicateurs ce pape n'était pas là. Mais Pierre était là. Amen. Quand le Seigneur a dit allez, baptisez effectivement, comme c'est écrit. Mais les jours de la Pentecôte, Pierre s'est mis debout. Je m'attendrai à pouvoir entendre maintenant qu'est-ce qu'il va dire. Parce que c'est sur là que ma foi base. Basé, puisque je dis qu'est-ce qu'il a dit, qu qu dit? Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Au nom du Père du Fils, non. du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a dit Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, quand le pape va venir, il va dire que non, le baptême, il faut le faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lesquels, moi, je vais maintenant croire. Parce que le pape n'a jamais été avec le Seigneur. Pierre a marché avec le Seigneur. Il a dit, ce que nos mains ont touché, alors voilà un homme. Les papes de le papa dit que j'ai touché. Non, il n'a connu qu que des papes, des papes, des papes, des papes, des, des, des, des, des, des, des, des catéchismes, des catéchismes, des catéchismes. Est-ce que vous suivez Et puis là, oui. Les témoins oculaires. que Nous avons entendu. Donc il a entendu la parole. Et puis il dit, nous étions sur la sainte montagne. Donc c'est cet homme-là. Même, même l'être humain normal quand tu viens, je termine par là pour ça vous m'entendez, vous pensez que je vais aller loin non je termine par là, pardon, mais je n'aime pas fermer ma Bible aussi, j'aime bien que ça reste ouvert. quand même je ne vais pas m'y référer beaucoup, même l'être humain normal, vous venez, je dis bon, je vais aller je suis, par exemple, je suis par là à, à, à, à je sais pas moi à, à, à, en province une chose je dis bon, je vais aller à Bruxelles parce qu'il n'y a pas de tram il n'y a pas de métro, mais on doit aller à Bruxelles par un moyen ou autre j'ai bon, je dis, je dis, je dis, je demande à quelqu'un, il me dit je vais aller à Bruxelles, il y en a deux personnes il y en a un qui dit, oh, Bruxelles, c'est où encore Bruxelles J'ai entendu parler Bruxelles, mais pouf, oh, c'est encore où Et puis il y en a un qui me dit, ah oh, oui, Bruxelles, oui, oui. D'ailleurs, j'y habite. Je connais, j'habite parce que j'habite à Bruxelles, j'habite à, à Skarbek. Il était plus bien j'habite à Scarbeck. Bon, de ces deux personnes, lesquelles tu vas faire confiance pour t'amener à Bruxelles Mais c'est lui qui habite à Scarbec Parce qu'il y connaît Bruxelles. Est-ce que vous comprenez ah, le Pape n'a jamais été là. Non, c'est pour que nous comprenions les choses hein, de la bonne manière. Donc, et Pierre qui me parle effectivement, de la... je dois faire confiance plus à Pierre qu'à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que notre foi est basée sur ce que la Bible dit. Parce que c'est Pierre et les autres effectivement qui dans le avec Paul. Parce qu'on peut parler aussi de Paul. Paul il n'était pas là avec les apôtres, mais sur le chemin de Damas. Le même Seigneur lui a paru. Donc il peut dire aussi que ce que mes yeux ont vu et mes mains ont touché, je vous l'apporte aussi. Alléluia. lève nous